Les jeux vidéo comme Minecraft font partie de la culture de nos élèves. Bien conscients des mises en garde concernant la dépendance aux jeux vidéo, le monde de l'éducation se questionne tout de même sur l'intérêt pédagogique de ceux-ci. Nous avons visité l'École des Marguerites de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, où Minecraft a été utilisé en univers social pour comparer le Québec et Haïti vers 1980. Pour Maria, Anne, Mélissa et Alexandre, le jeu c'est sérieux. Alors j'ai décidé de travailler sur Haïti tout d'abord parce que je suis une haïtienne donc c'est un c'est un sujet qui vient me toucher personnellement. Ensuite j'aime beaucoup l'histoire et finalement je n'ai jamais travaillé en, en Minecraft avec mes élèves. Donc c'était une belle opportunité de faire de commencer ce projet avec mes collègues. J'ai commencé par aller dans chacune des classes, incluant la mienne, présenter Haïti comme euh, la société non démocratique en, dans les années 1980, donc sous Duvalier père et fils. Et finalement euh, j'ai aussi parlé des droits et des libertés. Versus, entre, pour faire une comparaison entre les deux sociétés. Par exemple, ici, nous avons le droit de manifester. C'est un droit acquis. Tandis qu'en Haïti, sous le régime des de, duvalier manifester pouvait entraîner des représailles pour soi-même et pour sa famille. Essayer de, de noter sans forcément faire des grosses phrases. Parce que tu vas prendre beaucoup de place dans ton petit carré. C'est chouette ce que tu fais continue. On a travaillé aussi beaucoup sur la prise de notes, de manière à ce qu'ils soient capables de lister les caractéristiques de leur bâtiment. Il faut prendre un moment important pour les élèves de bien leur montrer que Minecraft est un outil et pas à la fin en soi, dans la mesure où ils ont des recherches à faire sur leur bâtiment, autant leur signification que leur utilité. On a aidé pour la recherche en faisant nous-mêmes une liste de bâtiments qu'on avait déjà choisis par rapport à leur signification historique, que ce soit des lieux du gouvernement, des bâtiments publics, des maisons de ville ou de campagne, euh, dont ils ont pu faire la recherche par la suite. C'est important qu'ils fassent bien leur recherche sur la signification du lieu historique pour pouvoir bien remplir les documents et par la suite pouvoir compléter la carte mentale de comparaison des deux sociétés. cacao, Agriculture, trois quarts de la population, des paysans pratiquent l'agriculture de subsistance. À la suite de la modélisation, on place les élèves par euh, équipe. Chaque euh, élève dans l'équipe va travailler soit sur la culture, la politique, la population, puis nous on avait rajouté l'économie. On les place ensuite par groupe d'experts où les personnes qui ont utilisé tout ensemble l'économie vont pouvoir se réunir et débattre de ce qu'ils ont trouvé d'enrichir leur production. Puis ils retournent ensuite dans leur groupe de travail afin d'amener leur expertise à leur équipe. Euh, moi je j'ai aussi, aussi écrit 80% de listes euh, sur euh, le rail de pauvreté. Moi, mon trouve, trouver un emploi, les gens se déplacent surtout vers les villes. Donc, c'est plus oh, facile de trouver ouais un travail ouais. qu'en campagne. Donc la part des technologies, ça va beaucoup plus loin que jouer euh, sur la plateforme Minecraft pour les élèves. On a dû faire aussi euh, un cours sur comment faire de la recherche sur Internet parce que on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est pas facile pour les élèves. Il y a aussi le fait qu'ils euh, sont très bons sur YouTube, sur les jeux Minecraft en, aussi, mais ils ont de la difficulté à aller, euh, ne serait-ce qu'enregistrer un fichier, aussi se retrouver euh, où est-ce qu'ils ont enregistré leurs photos. Non, c'est quoi, à Ouais. C'est C'est quoi, Ceci dit, j'en mes nourritures. Ah, ah. Alors, on s'est rendu compte que Minecraft, c'était aussi une belle source de motivation pour les élèves. Par exemple, on a des élèves en difficulté d'apprentissage qui sont devenus des experts Minecraft dans la classe parce qu'ils connaissaient déjà la plateforme. Donc, c'est eux maintenant qui vont d'élèves en élèves, qui vont les aider, qui apportent du soutien. C'est valorisant pour eux. Il y en a d'autres aussi euh, parce que en dehors du projet, on a des heures réservées au projet, mais on a aussi du temps boni. Quand ils ont terminé leurs travaux, qu'ils les ont bien faits, ils peuvent aller sur Minecraft et enrichir. Donc, souvent, il y a des élèves qui ont envie, finalement, de terminer plus vite, mais de bien faire la tâche pour pouvoir aller sur Minecraft. Donc, c'est de, vraiment devenu un élément motivateur pour euh, certains élèves. Puis, en ce moment, on est en train d'écrire les textes pour l'album des finissants. Et il y a beaucoup de ces élèves-là qui nous écrivent que le projet qu'ils ont préféré dans tout leur primaire, c'est le projet Minecraft qu'on est en train de faire. Parce que pour la première fois, ils font des apprentissages par le jeu, puis ils utilisent un ordinateur, puis ils trouvent ça intéressant et motivant. Euh, J'ai construit une maison traditionnelle. Une maison traditionnelle en Haïti. Euh, je suis située en Nance, à Vaux. Donc, euh, je pourrais y... tout écrire ici. Donc, c'est dans un banlieue. Euh, c'est une maison traditionnelle. Donc, ça veut dire que ce sont comme les premières maisons que Haïti avait. Mais les caractéristiques du lieu, c'était le plus important. C'était maison de pêcheurs. Est... La maison est petite. Elle est... Le... C est... C est... Euh... Euh, les murs, c'est en bois. Et les toits c'est des toits de paille. Ah oh, poussin, as-tu quelque chose à nous dire? <rire> <rire> Moi j'ai fini un peu plus tôt parce que c'est une petite maison. Donc je suis allée euh, aider mon ami Aiden à faire le palais national, elle dit. Donc, la tâche était pertinente parce qu'elle nous permettait vraiment d'exploiter la compétence 3 donc, du programme d'une social. La compétence, dans ce cas-ci, c'est vraiment la comparaison entre deux sociétés. donc D'une part, une société non démocratique, dans ce cas-ci, Haïti, et la société euh, donc du Québec autour de 1980. Cette comparaison-là se faisait sur différents aspects de société, en particulier l'aspect politique, euh, qui était vraiment l'intérêt, puisqu'on veut aller voir justement l'aspect démocratique ou non de la société à l'étude. Euh, et ce que la tâche nous permettait de faire, c'est vraiment de faire cette comparaison-là à travers le jeu, mais aussi, ensuite, dans un réinvestissement. Ce réinvestissement-là a pris la forme d'une carte mentale où les élèves ont mis en opposition donc, les deux sociétés, ce qui leur a permis ensuite de faire un texte synthèse. Ce texte synthèse-là, qui nous constitue essentiellement la trace évaluative, nous a donné les outils pour voir qu'est-ce que l'élève avait réellement compris, qu'est-ce qu'il avait retenu. Donc, en ce sens-là, la tâche était tout à fait pertinente et en lien avec le programme. J'avais commencé à construire Farine Five Roses à Montréal parce que je trouvais que c'était bien pour démontrer l'économie et la production d'aliments et tout ça commence à évaluer, euh, évoluer dans le temps, l'industrie. Donc, en gros, vu que c'est un projet vers 1980, mais ben moi, il, il me manque encore le signe qui va dire Farine Five Roses en haut. Pour ce qui est des jeux vidéo sérieux, si on regarde du côté de Minecraft en particulier, euh, on, on, ce qu'on voit, ce qu'on constate avec la recherche en ce moment, c'est qu'elle tend à montrer que euh, oui, c'est sûr que l'aspect ludique est intéressant pour les élèves. Ça va amener un, un niveau de motivation, ça va les intéresser, mais ça va, ça va plus loin que ça. Ça nous permet d'illustrer des choses, ça nous permet de construire des choses, ça permet de mettre l'élève vraiment actif dans son apprentissage. Puis ça nous permet aussi de faire la différenciation pédagogique. Donc c'est vraiment une autre façon de faire l'univers social qui est, oui, ludique, mais qui nous permet aussi de faire des apprentissages qui sont réels. Okay. Où est-ce qu'il est situé, ce bâtiment, hein, à Montréal? Est-ce que tu le sais? situé à côté du canal Lachine, juste à côté du centre-ville. Puis, euh, juste pour m'aider un peu dans le projet, par exemple, je suis allée me promener là-bas, juste à côté, pour voir. Parce que sur les photos, on ne voit pas le bas du bâtiment, donc c'est comme pas très clair. Ben en fait, Minecraft, je connaissais déjà ça avant parce que je l'avais installé sur mon téléphone. Et um, je trouve que c'est plus utile parce qu'à la place de faire du cahier dans nos cahiers d'univers social, um, les élèves préfèrent être faire des jeux interactifs sur, mettons, l'ordinateur, dans Minecraft. Donc on crée des bâtiments qui ont un rapport avec l'univers social. Donc pour moi, je trouve ça plus efficace. et J'ai fini ce, ce cours-là avec les élèves en leur mentionnant que euh, la, la démocratie, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un long processus. Donc depuis la, la, la fin des Duvaliers, jusqu'à nos jours, nous sommes encore à bâtir cette société démocratique.